Vos amis de Brive les pastorels du Balimousin vous ont dansé un menuet. Les paysans aimaient danser ces danses, mais bien souvent, ils n'avaient pas toute l'élégance pour la faire. Eh bien, on retrouve un petit peu cette musique dans la sabrabure, la danse que je vous propose. Et puis, comme bien souvent ces paysans et ces musiciens qui interprétaient ces musiques aimaient bien les mélanger, eh bien, d'un seul coup, on retrouve tout le dit.